Eh, hey, coucou YouTube Je me retrouve avec un mate random qui, en fait, était un viewer du live. Il a, il m'entendait pas, il avait pas de micro, un peu la galère. Mais est-ce que ça va vraiment nous empêcher de faire plus de 30 kills ensemble Non Like, commente, abonne-toi, euh, active la cloche euh, et viens sur Twitch Sub. Voilà. Allez, bisous Caballero. Hello Hello Tell me, hello, motherfucker. Putain... Là il y a une couille dans les croquettes les gars. Oh, il est Ça devrait être interdit, les gars, de pouvoir passer à travers quelqu'un. C'est vraiment trop mal fait ça, c'est abusé. La C58 Ah, c'est une, une arme très très skillée la C58. En fait, le plus dur à maîtriser, c'est euh, son recul, tu vois. On réessaye. Hé, hey, Cabaleno T'es là Oh, gros pichet de merde Tu m'entends Je sais pas s'il m'entend les gars. Je suis perplexe face à, à cet individu, si, euh, si on peut dire. Il doit jouer sans son. Véronique Allez go. Sur cette bonne boutade, on y va. Qu'est-ce qu'on se marre? Toutes les caisses de ravitaillement ont été trouvées au boulot. Eh je me casse. Oh, je l'aime bien finalement. Non, je suis quasiment certain que c'est lui Qui va se faire fumer au lieu de moi maintenant Il y a un mec en train d'arriver Dans le dos de, de Caballero Je suis sûr qu'il va bien se débrouiller J'ai confiance en lui tellement un frère pour ce mate Non ils sont ils sont même pas battus Mais non ça a ouvert le feu sur Caballero les gars Ça va les mecs oh. Ah. Oh. Et la réanimation les gars qui part hein, chez le joueur français Heureusement les gars regardez il va être réanimé dans 3, 2, 1 Là il est réa Hop, la petite paralysante qui est parfaite. 3-6. Testi-shot. Hein. Un tir quasi parfait dans les testicules. Hein. Le testi-shot. Eh, hey, Kaba Non, non, non. Euh, sniper. Non, non. No, no, no. Sniper un sniper, non Ouais, frère, tu m'as tout filé, mais... C'est de la prostitution. Je suis pas un mac, caballero Caballero On peut être juste pote Eh, ouais, frère Tiens C'est pour ta daronne pour que je la quête. Quoi Non je... On déconne, on déconne. Bon. Euh, allez, go. On va dans cette direction. Ouh. Mm. Bah le chien. Merci Arthur pour le sabbat. Mais non, il y avait quelqu'un juste. tu l'as vu Tu l'as vu T'es affûté comme les blés. Oh merde, oh merde Oh merde Il me reste qu'une balle frérot Je dois arrêter de tirer oh, L'autre il, re... il est retourné Kaba Tu l'entends tirer gros et... Et il, est... il est au jack dès le matin le mec, c'est pas possible oh, J'ai hésité à tirer Parce que j'avais qu'une balle Je me... Je me dis en fait que cette balle Normalement elle devrait suffire Pour tuer euh, les trois mecs devant moi Oh cut culotté culotté cette balle eh hey, Caballero passe la seconde ah oh, Caba Oh, best mate. Thank you. Bah, C'est mon frère maintenant. Jamais je le laisserai crever, gros. Tu sais ce que j'ai dit sur ta mère à un moment donné Je le pensais pas, frérot. Les relations évoluent des fois. Tu passes de, de simple joueur à amant. À plan cul. Pour après peut-être te marier avec. Qui sait Qui sait ce que la vie nous, nous réserve avec ce caballero Joueur de merde. Uh, it's good, it's good, it's good. Fight, fight, fight, bro. Approche. Déplacement de sécurité. <rire> nice, Kaba Best player Big dick. C'est vraiment le sang, les gars. C'est le sang des règles, ce mec-là. Big deal, putain, avec un saint laga ça. Dans la des Demande de reconnaissance de la zone. Reçu. Le drone aménagé entre dans la zone de mission à la recherche d'ennemis. C'est un TTV la cible. Allez gros, il s'appelle TTV, Dogmaster TV. Stream <rire> C'est... Eh, hey, Cavaleo Go self-revive, ma friend Alors, Je vois qu'il y a un camion à droite, les gars. Qui euh, qui va se diriger... Non, qui va descendre de son camion. oui Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. J'entends rien à cause des subs, je sais pas s'il y a quelqu'un. What a sniper, man. Sa, sa position m'a surprise en fait. Genre. Ce, ce, ce mec, il est inouvré. Le ratas, il t'est allongé dans un chiotte. Quel crack, sérieux. Quel crack. Il a pas pris de self ce, ce couillon Ah c'est pas grave Thank you bro ils rigolent pas les mecs là. Je suis toujours debout. Grenade paralysante en premier. Trop ennemi au-dessus. Maman. Il y a trois équipes. Il va se faire back, il va se faire back. Il est trop fort, gros. C'est The Stuff God, gros Mais, mais mec, c'est abusé C'est quoi ces conneries? Mais tu ne vois pas Tu ne me vois pas C'est faux Tu ne me vois pas C'est quoi C'est quoi T'as voulu me paralyser et me lancer un couteau Voilà. Ça, c'est le karma, les gars. Il a Kaba. Quoi Il en... Putain, je l'entends pas, ça m'énerve. Pour une fois que je tombe sur lui, je suis dégoûté. Mais il est sur le, il est sur le live Caballero 31000 31 000. Mais merde, j'ai passé la cible, du coup. Un Toulousain, putain. Oh, tu fais quoi, gros T'es au, au Ricard en même temps que tu joues ou quoi Un kill tu, tu tournes à quoi là L'ennemi a lancé un drone Bon, bah, on a toutes les armes du jeu ici. Euh, Tira là. Il y a tellement de shopping à faire. Il jouait vraiment à la flash. C'était des guignols, gros. Putain, je vais te réanimer. Hein. Tic tac. Hein. Je reviens. Allez, c'est reparti, les gars. Prends pas la sacoche. Hein. Je suis à 2h de Toulouse. Je te préviens. Ah mais si, tu peux la prendre en fait, je m'en bats les couilles. Je vais aller sur la dernière cible. Ah, je deviens agressif. C'est si -ce bon de se débile profond. Pourquoi est-ce qu'il a pas atterri à... Il a pas atterri sur les trucs des de Pour Ça serait tellement frustrant de pas pouvoir discuter avec toi. du style, c'est important, les gars. C'est même le plus important. Il vaut mieux... Les gars, si vous voyez un mec qui saute sans arrêt euh, comme ça, gros. Un mort. Deux morts. Trois morts. C'est un enculé. Savourez les kills. Le beau jeu, les gars. On joue pour jouer et pour faire des beaux kills. Qu'est-ce que tu fous derrière moi, toi GABA Par ici Con de chien Viens Oh là là, il a ouvert le feu sur une équipe Ah en fait il est traqué je crois par une équipe Je sais qu'il la veut. Je prends un risque les gars. Je prends le risque que ça campe là-haut. Oh. <rire> Il a pété les plombs. Il est à moitié full il, la... il est passé par la tiro extérieure. Hein. Oh. Ça se fait shot, ça, en vrai, les gars. Vas-y, pour le... pour le beau jeu, pour la science. Ouh. Ah, encore raté, putain. Kaba, si je décède, il y a de l'argent ici. Je pourras me réanimer direct. encore. C'est bien passé. Le move était malin. Hein. Non, il y a encore un mec là. Je dois rusher tout le monde vraiment. On a 25 kills les gars Il y a toujours notre pangolin qui nous suit Il a un joli kill le pangolin Il pourrait s'acheter une autoréa Il le fait pas mais il pourrait hein. Mais il le fait pas Mais il pourrait chat il, a... il y a des gens là qui vont sortir de la gauche C'est certain Ah tiens regardez oh, Je l'ai raté Oh, ça cancel slide les gars, ça cancel slide. Ça j'aime bien. Oh. Touché, c'était un headshot. Hein. J'ai raté mon flic. All timing. C'est hein. arrivé au pire moment frérot. Ok, interception d'un ennemi. rotation du joueur français la décale euh. et ouais les gars vous avez campé au stade tout le long vous vous êtes fait cutter démonter déchiqueter ouais ouais ouais ouais ouais tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout tout C'est tout tout tout C'est tout tout Il euh, y, y a des gens au-dessus. Il a pas ramassé mon argent, les gars. Tout le monde est dans la zone de il court dans l'escalier, alors que je fais que du slow depuis tout à l'heure. Allez, sors. Elle va te faire tuer. Allez, vas-y. Va oh, il sert à rien. Je veux juste que tu rushes. J'ai pas envie de camper dans une cage d'escalier avec toi. Voilà. Moi, je le sentais pas ce coup-là. Je préfère envoyer le bon vieux caballero, gros. Mais attends, c'est des vrais joueurs, ça C'est une blague C'est it real, man Ah voilà Je me dis... Du coup c'est une situation de 2 contre 2 les mecs La pression est euh, quasi insoutenable j'ai envie de dire C'est des tryharders il reste des tryharders. Ça me plaît. Ça dégage. Voilà les ultras, comment win une game voilà Et c'est la 30 qui tombe Avec du tabalier Elle enfin, 33 même Bordeaux, Hercules